Bonjour mes chers élèves de CM. Alors aujourd'hui on va voir vocabulaire les contraires. Alors c'est une leçon vraiment très intéressante pour vous mes chers élèves. Alors tout d'abord on va voir j'observe et je découvre. Après on va faire quelques activités. Allons-y. Prenez votre livre, l'arbre au mot pour CM1. Page 92. Et suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, les contraires. On va commencer par j'observe et je découvre. Complète le tableau ci-dessous avec les mots soulignés et leurs contraires. Siham allume son ordinateur le matin et ne l'éteint que le soir. Alors, complète le tableau, ci dessous, avec les mots soulignés et le contraire. Alors, je vois ici le tableau, au dessous. Il y a le nom et son contraire, l'adjectif et son contraire, le verbe et son contraire. Comme exemple de et éteint. Et autres mots ils sont contraires. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Si M allume son ordinateur le matin il ne l'éteint que le soir. Allume, éteint. Allume, éteint. Ce sont deux verbes contraires. C'est un site intéressant pour les adultes. C'est un site intéressant pour les adultes, mais inintéressant pour les enfants. Hein? C'est un site intéressant pour les adultes, mais inintéressant pour les enfants. Alors, on a ici le mot « intéressant euh, ». Le mot « contraire » c'est « inintéressant », ce sont deux adjectifs contraires. Adjectif et son contraire. Alors, j'ajoute ici. Adjectif et son contraire, intéressant et inintéressant. Elle travaille sur le même ordinateur du début à la fin. Elle travaille sur le même ordinateur du début à la fin. Alors, on a ici deux mots. Non, et son contraire, début, la fin. Le début et la fin. Du début et la fin. Alors, le contraire du début, c'est la fin. Le nom est en contraire, alors je peux noter ici du but et la fin. L'image apparaît doucement. L'image apparaît doucement dans un premier temps. Oui, très rapidement ensuite. Doucement, rapidement, ce sont deux, deux adverbes. Alors, autre mot est en contraire, alors j'ajoute aussi. Si Ham allume son ordinateur le matin et ne l'éteint que le soir, on a deux contraires, allume c'est le contraire l'éteint. C'est un site intéressant pour les adultes mais inintéressant pour les enfants. On a intéressant, inintéressant, ce sont deux adjectifs contraires, adjectifs qui sont contraires. Ils travaillent sur le même ordinateur, Ils sur le même ordinateur du 8 à la fin, alors du 8 à la fin. Du but la fin. Alors, non, ils sont au contraire. L'image apparaît doucement dans un premier temps, puis très rapidement ensuite. Alors, on a essayé doucement, c'est le contraire de rapidement. Est-ce que vous avez compris D'accord. Alors, euh, que sont deux mots contraires Alors, allume. Le contraire de éteint. est intéressant. Le contraire est intéressant. Euh, du le contraire de la fin, doucement, c'est le contraire de rapidement. Complète la première phrase et continue en t'aidant du tableau de l'exercice numéro 1. Le contraire d'un nom est un autre nom. Alors, le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un verbe est un verbe. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Le contraire d'un verbe est c'est un adverbe, c'est de la même nature. On trouve toujours la même nature. Alors, euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lire plusieurs fois, je retiens, page 99. Alors ici, je vous montre. Dans quelques instants, on va faire ces activités ici. C'est vraiment très intéressant pour la plupart des élèves de CMA. Je montre elle. Parmi ces mots, retrouve les couples de contraires et recopilez dans le tableau, mais le tableau. Écris le contraire de ces verbes. Écris le contraire de ces mots. Écris le contraire des adjectifs si nous en supprimant le préfixe. Et pour chaque phrase, dis la même chose, mais sans employer la négation. Et à la fin, un clin d'œil. Le naufrage d'internet, page 99 page 90, 90 recopie les phrases contenant les contraires du mot « code » attendu et continuons, c'est la recherche à faire, bien sûr. Alors, euh, dans quelques instants, on va faire la correction de ces activités. chers élèves de CMA, vous êtes bienvenus sur votre chaîne ici sur YouTube. Alors, parmi si on retrouve les couples, les deux contraires et recopilés dans le tableau. Allons-y, on va découvrir quels -ce sont ces couples. Alors, par exemple, facile avec difficile. Une nuit avec un jour. Commencer avec un finir. Clair avec sombre. Dessus avec sourd Échec avec euh, réussite. Descendre avec montée. Aimer avec... Euh, Détester. Et après, c'est avant. Voilà, tout simplement. Facile, c'est le contraire de difficile. Lui, c'est le contraire de jour. Commencer, c'est le contraire de venir. Clair c'est le contraire de sombre. Déçu, c'est le contraire de doux. Voilà. Échec, c'est le contraire de réussite. Ah. Après, c'est le contraire de « avant » et de « sens c'est le contraire de « monter » et « mais c'est le contraire de « détester », tout simplement. C'est vraiment facile. Allons-y. Vers deuxième exercice. Écrire le contraire de ces verbes. Par exemple, « arrêter ». c'est au contraire de commencer au démarrer on dit un démarrer aussi démarrer démarrer démarrer démarrer alors lorsqu'on parle de termes un peu mécaniques arrêtez démarrer voilà. alors on dit commencer plutôt bien Arrêtez, commencer, demander. par exemple, répondre. Je réponds, je pose une question et je réponds. Interdire, c'est autorisé ou permettre. Alors, euh, avancer, c'est reculer. J'avance, je recule en arrière. Détester, c'est aimer. Pousser, tirer. Lever, poser. Faut mettre. Mmh, rire, c'est pleurer. Alors, écrit, le, écrit le contraire de ces rarements. On trouve euh, rare. On trouve par exemple quelque chose qui est rare. Ah non, c'est le contraire du toujours. Je ferai un contraire, je ferai que toujours Toujours. Souvent. Chose comme ça, soit toujours, soit souvent. Alors, toujours, c'est contraire, rarement, on peut aussi dire plus de. Non, non, c'est pas plus, c'est jamais. Hein. Ai... Loin de, c'est près de. Mieux c'est pire, ça veut dire très mauvais, hein? c'est mauvais, Moi c'est plus, encore c'est plus. Alors on continue avec les autres activités. N'oublie pas d'apprendre par cœur, c'est commentaire. Arrêtez c'est contraire de... Comment c'est Comment c'est le contraire de répondre Interdit, c'est le contraire de permettre ou euh, autoriser. On peut ajouter aussi autoriser. Autoriser. Alors, détester, c'est aimer, ou adorer, ou apprécier. Pousser, c'est le contraire de tirer, lever, c'est le contraire de poser ou mettre c'est le contraire de pleurer. Rarement, toujours ou souvent, toujours c'est jamais, loin d'eux c'est près de, mieux c'est pire, moins c'est plus, encore c'est plus. Voilà, on passe à autre chose maintenant. Alors, écrire le contraire des adjectifs c'est dessous en supprimant le préfixe. On a par exemple « invisible » et « visible ». Alors « invisible », c'est le contraire de « visible ». Et « responsable », c'est le contraire de « responsable ». Alors, j'écarte « ir » et je regarde « responsable ». Et j'écris le contraire des adjectifs C'est dessous en supprimant le préfixe. Et « responsable », c'est « responsable »,« imparfait », c'est « parfait ». Et « logique », c'est « logique ». Injuste, c'est juste. Incorrect, c'est correct. Malhonnête, c'est honnête. Désordonné, c'est ordonné. Alors, où sont les préfixes il... Irresponsable, on trouve ir. Imparfait, on trouve un. Illogique, on trouve il. Injuste, on trouve un. Incorrect, on trouve un. Malhonnête, on trouve mal. Désordonné, on trouve des... Des alors irresponsable, c'est contraire de responsable. Notez avec moi s'il vous plaît imparfait, parfait, illogique, logique, injuste, juste, incorrect, correct, malhonnête, honnête, désordonné, ordonné. Alors pour chaque phrase, dit la même chose mais sans employer la négation. Tu n'es pas à l'heure. Internet n'est pas conseil pour les plus jeunes. Ce site n'est pas connu, les enfants ne sont pas calmes, Internet n'est pas une vieille invention, ce jeu vidéo n'est pas amusant, alors elle est fréquemment utilisée ici la négation, avec ne pas, ne pas. Ou elle n'apostrophe pas. Ouais, apostrophe. Tu n'as pas l'heure. Internet n'est pas conseillé pour les plus jeunes, ce site n'est pas connu, les enfants ne sont pas calmes. Internet n'est pas une vieille invention. Ce jeu vidéo n'est pas amusant. Alors on dit, euh, tu es en retard. Tu n'es pas à l'heure, ça veut dire tu es en retard. Internet n'est pas conseillé pour les plus jeunes. On dit, Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Ce site n'est pas connu. On dit, ce site est inconnu. Les enfants ne sont pas calmes. On dit les enfants sont agités, sont excités. Internet n'est pas une vieille invention. On dit Internet est une nouvelle invention. Ce jeu vidéo n'est pas amusant. On dit ce jeu est ennuyeux. Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Ce site est inconnu. Les enfants sont excité, agité, très actif. Internet est une nouvelle invention. Ce jeu vidéo est ennuyeux. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez noter tout ce qui, tout note, tout ce qui se forme de dictée, d'accord voilà, à la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon de vocabulaire. Il s'agit de synonymes. Attendez cette vidéo avec patience. Synonymes. Merci beaucoup mes chers élèves de CM1. À très bientôt.